Euh, Est-ce que je peux avoir des préservatifs, s'il vous plaît ouais. et Vous avez quoi au niveau des Je suis un peu gêné. Ouais. Au niveau des petites tailles Alors ça, ça, ça, ça fait, ça fait, des... c'est normal. C'est pas. Vous avez pas vraiment plus petit Vous avez déjà essayé ça Bah non, je connais pas trop, mais euh... j'ai peur de nager dedans, en fait. Je crois pas, non. Je pas dedans. Ouais, j'ai peur. Si ça, si je nage dedans et qu'après. Si vous nagez dedans, je vous les reprends. <coughs> non, il ne faut pas avoir peur comme ça. C'est standard. Okay D'accord. Sinon, je sais pas, je peux juste me renseigner. Vous, vous savez pas Pour une, de la chirurgie ou des choses comme ça Avant de passer à la chirurgie, il euh, y a plein de produits qui existent aujourd'hui qui peuvent vous accompagner dans, dans votre vie de tous les jours et, et qui ne sont pas forcément intrusifs, invasifs. Hein. Ça veut dire qu'on connaissez un petit euh, biagra et tout ça Ouais. Stimulé, déjà faut passer par là. Ouais, ouais mais non, mais ça, ça j'ai pas de problème par rapport à ça, c'est juste que... Vous êtes sûr que je vais pas nager dedans Ah, attendez, on va faire différemment. Ouais, moi c'est pas un problème pour bander, c'est plus euh, vraiment que c'est la taille quoi. J'ai peur qu'à l'intérieur ça s'enlève et si ma copine... Ouais, j'ai compris Je me retrouve... Euh, surtout que si elle tombe enceinte... Euh... <rire> Avec un gamin qui a le même problème que moi, la pauvre. Arrêtez ouais, de parler comme ça et je vais Bon bah... Je suis un peu gêné. Vous avez pitié de moi Non, c'est pas une question de laisser. Alors là, euh, vous me connaissez mal pour, pour imaginer que je puisse voir. <rire> c'est votre copain, c'est aussi pour ça que vous le connaissez non Ouais, je le connais. C'est aussi pour ça que je parle librement avec vous. Mais après, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Vraiment, euh, On a tous les arguments qu'on peut avoir. Et voilà, pour la ligne. Euh, la vie est faite comme ça. Moi, je, je suis comme vous, à un moment donné, je me suis posé des questions. Euh, ouais. Quand on voit les blagues et tout, on se fait peur. À un moment donné, il faut arrêter, faut arrêter de se faire peur. faut juste... Euh, Regardez les Asiatiques, vous verrez que vous serez rassurés. Ah, bon euh, Trouvez-vous une copine Asiatique, il n'y a pas de soucis, mais il voilà, y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Hein. Je ne vais pas vous apprendre comment aborder... Non, en tout cas, vous allez là connaître un bon rayon, donc ça, ça me rassure. Non, j'ai vécu, je suis un peu plus vieux que vous. Oui. Alors, ouais. Avant de... faut que je me rassigne. Dans notre... Non, mais c'est à, à vous de... de, de voir. votre copine s'il tient à vous, c'est un... Ok, y a... ça fait partie de votre plaisir à vous, mais il y, y a pas... Y a pas... Il rien de rédhibitoire hein. il faut ouais. vraiment pas se faire peur par rapport à ça. D'accord. Voilà, vous fumez, vous arrêtez le tabac déjà. Ouais, non, ça je peux pas. Bah ouais. Je préfère continuer à fumer et avoir une petite bite <rire> C'est ça. Non mais euh... Non non non, non. après c'est pas un il faut pas... Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Vous à la main. Il n'y a pas de soucis, merci ne faut pas se faire peur. Euh, ouais. enfin, bah, tu vas le faire.